Bonjour les amis, c'est Yoshka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5 soleils. Eh bien là, je commence une série, la série Taroscope, juin 2018. Et ça, avec le signe anniversaire du mois, et c'est le cancer. Alors, bon anniversaire à tous les cancers. Alors, vous voyez, pour ce tirage, cher Cancer, j'utilise le tarot des cinq soleils. Alors, c'est un tarot qui est particulièrement intéressant car il porte clairement toutes les énergies et les identités astrales. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai tiré quatre cartes. Euh, pour le tirage de toute façon mensuel, je vais tirer ces quatre cartes et vous saurez pourquoi. Voilà, et c'est largement suffisant. Alors, vous avez marquer sur chaque carte les énergies, les identités astrales. Là, par exemple, la première carte, elle correspond à l'élément R, mais c'est fantastique l'élément R, c'est vraiment du dynamisme à l'état pur pour pouvoir commencer quelque chose. Ensuite, vous avez, donc c'était le chef d'orchestre, la première carte donc, et ensuite vous avez la belle Vénus, qui est porté par le titre, donc, El Dorado, c'est la belle Vénus. Ensuite vient le signe du verso et c'est porté par la carte le médium. Alors on va voir la dernière carte. C'est la carte, donc, de Cain mais c'est la lune et en plus de ça, voilà, la lune apparaît dans votre tirage alors que vous êtes un signe lunaire. Euh, c'est pas pour rien, donc. Hein? Alors, nous allons voir des petites choses comme ça, vraiment très, très intéressantes, qui apparaissent sur votre jeu. C'est vraiment... Euh, euh, c'est magnifique. Hein? Bon, mais on va voir ça plus loin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle que ce tarot c'est un jeu euh, c'est un tarot cabalistique hein, et que c'est euh, moi qui l'ai créé, c'est ma création ou tout simplement, c'est moi qui l'ai créé avec mes petites mains parce que je suis une cabaliste et donc je n'ai pu faire qu'un jeu de tarot donc cabalistique mes amis. Alors, il est en vente sur ma boutique, sur la boutique de mon site -des Alors là, on va commencer avec votre tirage. Alors voilà, comment ça va fonctionner avec moi ce tirage. Vous avez sur l'extérieur euh, un peu la coquille, donc ce qui entoure ce qui vous arrive, disons, comme énergie, ce que vous allez ressentir, hein, ce qui va venir, disons, directement de l'univers pour pouvoir vous stimuler. Alors, vous avez, comme je l'ai dit, cette première carte, donc qui s'appelle le chef d'orchestre, et c'est l'élément R. L'élément R, mes amis, c'est pas rien du tout, et c'est la première carte. Vous avez... Donc, toujours en périphérie. C'est comme deux petits satellites qui tournent autour de votre cœur. Ici, c'est votre cœur. Qu'est-ce qui doit s'exprimer et qu Qu'est-ce qu que fait, disons, cette espèce de satellite tout autour pour pouvoir éveiller, éveiller, éveiller votre cœur hein Alors, la carte, l'autre carte qui accompagne, donc, euh, le, le chef d'orchestre, comme je vous l'ai dit, c'était la Lune. Et la Lune c'est la dernière carte. Hein. Vous voyez Eh bien, de la première à la dernière. Regardez un petit peu ce que ça fait tout autour de vous. Ça tourne comme ça. Alors, est-ce que je vais faire un petit plan, un petit peu plus éloigné, pour vous montrer le mouvement Je vais vous montrer le mouvement. Vous voyez Ça fait comme ça. Voilà, ça tourne complètement. Donc, c'est cette énergie extérieure qui va complètement vous titiller, c'est un bain astral ça, avec l'élément air et la planète lune qui, je vous le rappelle, c'est votre astre, nom d'une pipe, alors ça me fait penser naturellement à la nouvelle lune, votre nouvelle lune, et à mon avis vous serez vraiment euh, très très influencé par votre nouvelle lune, donc on regardera ça. Mais pour le moment, qu'est-ce qui arrive de l'extérieur Qu'on vous, on vous balance comme ça au cœur de votre vie, on vous fait réagir. Mais vas-y, euh, essaye quelque chose. Euh, vous voyez, on, on, on vous met dans dans un espèce de rythme de renouveau. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors qu'est-ce qui va se passer Vous allez à, prendre cette espèce d'énergie et avoir envie de manger quelque part le monde par où commencer, qui manger, moi, les autres et tout enfin vous voyez quoi et, et ça vous réveille vous cancer naturellement hein. ça va vous mettre, vous êtes loin d'être un endormi mais vous êtes quelqu'un de tellement, disons, quelque part euh, sur une certaine réserve, voilà, c'est ça, sur une certaine réserve, parce que vous êtes quelqu'un de prudent et vous n'aimez pas euh, mettre, disons, votre, euh, entre parenthèses, votre sécurité en, en balance, parce que c'est un petit peu dangereux quand même pour vous, vous n'aimez pas ça euh, du tout, hein, hein, c'est votre nature, c'est votre nature parce que vous vous sentez, disons, très responsable de votre vie, de votre corps, de votre famille, de votre sécurité, etc., et vous n'avez pas envie que les choses elles flanchent à cause de, de, de vous, de vos mauvais pas. Alors là, qu'est-ce qui va se passer Boum tout d'un coup, c'est une max d'énergie qui vous tombe dessus en disant, ben, bouge-toi, bouge-toi, cancer et tout. Et alors, il peut y avoir une réaction parce qu'on va voir maintenant, disons, comment ça se touche là. Disons, le cœur, il touche automatiquement la carte d'à côté. Alors là, il peut y avoir une question de réaction, de frustration, ça va pas assez vite, c'est pas comme je veux, c'est, moi, je voulais ceci ou cela, etc., etc., que ce soit, disons, sur le plan amoureux et tout, l'envie, disons, de poser son désir d'aller jusqu'au bout et tout, et de régler des problèmes. Mais là, l'autre côté, hein, on voit bien le verso avec la nouvelle lune. Alors évidemment que ces de là quelque part, c'est marrant parce que de toute façon, ils sont très copains tous ensemble, mais avec ces quatre cartes, si vous ne faites pas attention, on peut mettre le feu. Alors je ne vais pas vous raconter comment, mais je vous garantis que ça peut être, disons, ça peut glisser... Euh, dans un petit délire vous voyez dans le sens où il euh, y a une prise de liberté de possession dans le sens où euh, moi je veux m'exprimer et toi tu n'as qu'à disons euh, te mettre à, à à mon service dans ce genre là et tout c'est à dire que c'est un peu l'histoire de la personne qui commence à se libérer qui commence à imposer parce que elle n'a elle, elle pas euh, euh, comment dire euh, fait le lien entre euh, euh, quelque part euh, euh, je suis calme et puis je m'active vous voyez il y a tout d'un coup il y a un, un truc comme si un ressort voilà c'est ça comme si tout d'un coup il y a un ressort qui, qui pétait voilà et, et, et, et alors que non toutes ces énergies arrivent pour vous donner un coup de main mais surtout pas pour vous exciter, prenez votre temps parce que alors évidemment euh, c'est clair qu'à l'heure actuelle, euh, cher Cancer, vous êtes très, très boosté par euh, la planète Uranus. Parce que je vois qu'il y a du taureau là, parce que bien sûr, Vénus, elle, euh, je ne peux, peux pas passer à côté de ça. Vous voyez, Vénus, euh, c'est la planète euh, du taureau qui est ici. Cette planète euh, du. ce taureau, donc, à, vient de recevoir, d'accueillir euh, Uranus. Uranus, vous vous rendez compte Donc, toucher juste avec le verso qui est juste à côté, qui lui parle c'est un peu le porte-parole je vous dis tout de suite c'est le porte-parole de la planète uranus hein, le médium hein, quelque part le nouveau le renouveau et tout donc cette espèce vraiment de branle-balle combat dans votre cœur dans votre vie où vous avez envie de poser vos affaires et tout ah, oh, et qu'est-ce qu'on vous dit là, quelque part, parce qu'il y a un grand message qui se cache dessous cette première carte chef d'orchestre qui est l'élément R. Attention, attention, si tu reçois un vent nouveau, c'est pour que tu puisses en faire quelque chose. Mais vous voyez, il y a une espèce de brisure quelque part en... Prends ton temps, ne prends pas ça comme si c'était un tsunami, c'est juste une énergie que je te transmets et tu vas devoir l'utiliser. Ici, vous voyez, avec la fameuse carte de la lune, la lune, quand on lit ces deux cartes, on te dit, voilà, le parcours se fait, comme on dirait en français, de oh, « A. A, Z, on ne saute pas, c'est-à-dire que tout est vécu euh, tranquillement et s'épanouit tranquillement au centre, mais ce n'est pas directement comme ça où on risque de, euh, de comprimer, voilà, là, ouais. non, on dit « marche ». Fais attention, ne tombe pas dans les embûches, tu vas avoir beaucoup d'énergie qui va arriver, règle tes affaires. Il peut y avoir également des affaires de justice, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a, il y a plusieurs cartes qui sont ici, enfin je ne vous raconte pas les deux dessous de cartes, hein. mais il peut y avoir, disons... Euh, un litige, un litige, je, je veux même dire, qui, qui date de au moins trois mois, hein, donc ça c'est en arrière et qui peut revenir hein, sur le tapis. Donc traitez-le calmement. Hein, euh Faites de cette chose, disons, renouveler. si vous devez renouveler des papiers, si vous devez renouveler votre amour, si vous devez renouveler n'importe quoi, renouveler c'est toujours avec le cœur là, on vous dit d'avancer, mais d'avancer avec le cœur, mais selon votre cœur, et les gens quelque part vont se rendre compte autour de vous, mais que ça fonctionne, que ça marche, en disant, en vous plaçant, vous, au centre de votre vie, en vous épanouissant, et bien, vous allez systématiquement récupérer toutes ces énergies qui tournent autour de vous constamment, là, elles sont magnifiques quand même, hein? c'est comme si vous aviez tout l'alphabet qui tourne autour de vous, toutes les cartes autour de vous, mais qu'on vous dit, voilà, renouvelle-toi, renouvelle-toi, renouvelle-toi, mais dans ton cœur, dans ta vie, dans ta façon, disons, d'exister chez toi, dans tes liens, dans tes... le verso y a rien à faire mes amis c'est quand même le signe de la fraternité de, de la nouveauté euh, cercle d'amis disons à, à étoffer euh, de, bonne relation avec son voisinage bonne relation avec qui même si vous devez voir un imbécile euh, et quelque part cet imbécile sera disons un test pour vous pour dire et eh ben c'est incroyable mais j'ai réussi à lui parler il a réussi également à me comprendre, mais en réalité c'est vous qui avez trouvé les belles paroles pour pouvoir toucher son cœur, toucher quelque chose dans sa vie, vous voyez, et donc vous avez, boum, déclenché un système de communication, et ça, c'est ce que vous allez tester, et vous allez voir que ça marche, et que les choses autour de vous, disons, se mettent en place correctement. Bien. Eh bien, écoutez mes amis, j'espère que ce mois pour vous va vraiment bien se passer que euh, ce petit clin d'œil, donc, hein, va vous servir à quelque chose, hein, hein, je l'espère de tout cœur, en tous les cas. Eh hein. bien, je vous remercie d'être là, hein, d'avoir été là, d'avoir participé à cette euh, petite euh, vidéo clin d'œil de votre mois anniversaire, les cancers. Eh hein. bien, je vous quitte et je vous like. et Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.